Le plus grand, je de toi. la de la la la BA BA BA, ba yanda la ba Lo bra la da la la le le le. Le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Re la Re la Ma bride, la gloriande, la bride, la gloriande, la la mama, son dur, le brum. Mais de yes. gloriande, la bride, son la gloriande, la bride, la gloriande, la bride, chérie, Émerveillé par l'éclat de ta beauté, père. Sange ce poster, chante à l'unisson, oui. oui. émerveillé. Oui. Nous sommes émerveillés. Tu es si beau, mon Dieu. Ah, Papa, nous sommes émerveillés. Nous sommes admiratifs devant toi, Dieu. Tu es si beau, mon Dieu. Nous sommes émerveillés. Admiratif, contemplatif, beurre, et mon Dieu, nous, et nous sommes émerveillés. Seigneur, nous beurre, sommes dans l'admiration de, de ta beurre, grandeur, de ta beauté, beurre, de ta puissance, de ta force. Disons encore que nous sommes émerveillés. Nous, nous, nous te contemplons. Nous tous qui le visage des couleurs contemplons la voix du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ray les la Clarionab. Oh chant, de nous, de nous, nous, nous sommes émerveillés. Nous sommes contemplatifs. Nous sommes admiratifs. Seigneur mon Dieu, nous sommes émerveillés. De nous de sommes la à Et nous nous souvent. prosternons émerveillés. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te nous contemplons, nous t'admirons, mon oh, Dieu. Tous les se Seigneur Dieu, nous, nous sommes prosternés devant toi. Mérillez, Seigneur Dieu, éclatant. Notre Dieu éclatant, Jésus est éclatant, le roi éclatant, Notre Dieu est éclatant, rakatarababra bradaslo, contemplons-le, émerveilleux, merveilleux. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je me prosterne. Dieu mon roi, mon Dieu mon roi Yahweh, Yahweh éternel Dieu, Yahweh, le tout puissant. Au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh, éternel mon Dieu, mon Père dans les cieux, tu es le plus grand. Ah, Au-dessus de tout. Oh, de mon Père dans les cieux, mon Père élevé Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es Au-dessus de nous, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant Tu es le plus grand Dans les cieux, au-dessus de tout, tu es le plus grand, mon cri mon créateur, Yahweh, Yahweh, mon Père dans les cieux, Jésus, ah, tu es au-dessus de tout. C'est toi qui es le plus grand, au-dessus de tout. Je veux dire, Jésus, Jésus est élevé, Jésus. Mon sauveur, Jésus, mon berger, c'est toi le plus grand. Au-dessus Au de tout j'ai oh, dit Jésus-Christ, Rekata Laré, Makata Yavé, Chobara Kate. Ah, c'est toi le plus grand. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus Jésus Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Shobara, -toi. Tu es le plus grand au-dessus de tout, mon Seigneur sauveur. Toi, mon Jésus, c'est Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. tu es le plus grand au-dessus de tout. Personne n'est comme toi, il n'est semblable à toi. Mon Jésus, mon berger. Le plus grand you, le de le de tu es le plus grand, <praising> <mummy 4> oh <yumaco> au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Ebrahaka tara balase, Shobara katha ya mabale. Rackata ya reba reba rese Ruba raka terema bayate Choro ba rakata ramalansi Ruba yakata rema Choro ba rayaka terema brese Ruka taya lema lema lebe Ro ba ye, -ye -e Yorale Rukata mama mamama ma se la dé, Rukata ya le maré maré, le plus grand c'est toi, au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es comme toi, au-dessus de tout, le plus grand c'est toi, tu es le plus grand ré baba, mam Ré-mam-mam, baba, mam ré baba, élevé, au-dessus de tout, élevé, élevé, tu es élevé. Élevé, au-dessus de tout. Élevé, tu es élevé. Élevé, au-dessus, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout peuple. C'est toi qui es élevé. Au dessus de tout, au dessus de toute situation, au dessus de toute importance, au dessus de toute utilité, au dessus de toute autorité, au dessus de toute domination, au dessus de, de toute puissance, au-dessus de tout moi, au-dessus dessus de toute force, es plus grand que tout ça. Élève, élève, de Si Je suis si de tout. La toi. Et es elle est maman, elle est maman, est maman, et maman, ,э et si est maman, elle est maman, elle est maman, de toutes choses est maman, toi est maman, elle est maman, gloire est à est à toi. est maman, toi devant toi. Sauveur, réveille à ma maman, la la suruba la la Racatraïa par la bate de BDC, Shabara l'oblé, Shabra ya l'oblé, Shabra ya l'oblé, Shabra ya Au-dessus de toi, tu es acclamé, au-dessus de tout, tu es acclamé. Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur notre Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Amen Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence Merci pour cette première journée de jeûne Ô Dieu des cieux Nous te rendons grâce pour toutes choses Saint-Esprit nous nous confions à toi Afin que tu nous conduises dans ce temps de parole et de prière Oh Dieu des cieux, tu nous as donné ce thème Déprogrammé Et reprogrammé, et programmé L'année 2023, déprogrammé Les yeux des ténèbres Et programmé, Seigneur nous nous mettons à toi à toi ce soit la gloire et la louange au siècle des siècles Saint-Esprit tu es là Saint-Esprit conduis nous dans toute choses Dans tout ce que nous allons dire de faire Dirige-nous esprit du Seigneur Au nom de Jésus, Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu, quelqu'un donne un bon Amen, Amen, dis avec moi déprogrammation, déprogrammation. Programmation. Programmation. Amen. amen, Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, c'est le thème général de, notre, de nos sept jours de jeûne, nous voulons prendre sept jours pour chercher la face du Seigneur, 7 jours, Amen, Alléluia. Je veux dire à tous que les, les, le carnet des sujets de jeûne est disponible. Il est disponible en ligne. Amen. Voilà, on a fait juste, il y a juste quelques imprimés. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais euh, donc, il, il est gratuit en ligne. Il faut, donc celui, ce carnet que je tiens là, il est disponible donc, sur les plateformes WhatsApp. Et puis je crois que là, comme vous allez afficher pour tous ceux qui sont en ligne, comment il peut faire pour avoir. Euh, leur carnet, et pouvoir prier avec les différents sujets, méditer les différents textes. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Alors, tu veux là, dans l'introduction de l'ouvrage, dans l'introduction du carnet de prière, que ce thème-là, l'Esprit, du le Seigneur l'a mis, mis dans moi depuis déjà plusieurs mois. Plusieurs mois. Lorsque nous euh, avons envoyé une de mes filles, des sœurs à de l'Église, Aller réserver une salle quelque part et en partant, arriver là-bas, on lui a dit, mais les jours que vous avez demandé, euh, on, on cherchait un vendredi quelque part, on dit, mais tous les vendredis sont occupés. Et on était quelque part en novembre et on a dit, non, tous les vendredis sont occupés pendant tout le, le, le, le jusqu'à la fin de l'année, tous les vendredis sont occupés. Et Ça va faire beaucoup d'argent pour louer cette salle-là tous ces jours-là et... Et ceux qui occupaient la salle ne, ne l'occupaient pas par rapport à des œuvres occultes parce que c'était une, une réunion mystique. C'est une réunion mystique. Et quatre ans, je dis, waouh, mais pourquoi trois mois avant la fin de l'année, et c'était lié par rapport à la fin de l'année. Donc, l'esprit esprits avaient compris que non, en fait, ils ont été préparés. L'année 2023. Donc ils ont pris le, tout, tout le dernier trimestre pour déclarer des choses, pour faire des incantations, pour appeler des esprits. La plupart des personnes, c'est vrai, ne vont pas faire dans le but de faire du mal, selon eux. Mais dans le but d'invoquer des esprits, pour s'enrichir, dans le but des planifications politiques, dans le but de toutes sortes de choses, faire des incantations parce que je vais être élu, faire des incantations parce que je veux ceci. En tout cas, bref, je ne sais pas quels sont les sujets. Et nous savons que lorsque on appelle des puissances, pour pouvoir diriger, dominer, s'enrichir ou quoi que ce soit. On fait entrer dans le monde des vivants, dans le monde des terrestres, des puissances qui sont pas innocentes, des esprits méchants. Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre différents sortes d'esprits. Il va dire contre les esprits méchants dans les lieux célestes, des esprits qui sont foncièrement méchants. C'est-à-dire qui planifient le mal, la destruction, la mort, les maladies. Quand vous voyez certaines personnes, lorsqu'elles souffrent dans leur corps, et que vous voyez que ce sont des démons qui sont derrière vous, vous ne pouvez pas imaginer leur méchanceté, leur... Euh, ils prennent du plaisir à avoir de la souffrance. Et c'est ce genre d'esprit là, que ces personnes ont invoqué, pour programmer, selon eux, l'année 2023. Alors, dès l'instant j'ai vu ça, j'ai commencé à prier, mais cet esprit, comment on s'oriente, alléluia, amen. Et là, progressivement, l'esprit du Seigneur va disposer ces sept jours de jeûne. Amen. Ne vous inquiétez pas, ils ont pris trois mois, tout ce qu'ils vont faire, voilà. Nous, en sept petits jours, on déprogramme tout ce qui a été programmé sur les vies des personnes, sur le pays, sur les nations. Nous sommes venus pour déprogrammer, c'est-à-dire réécrire le script. Réécrire le script. Et ce que ces gens font pour des pays, pour les nations, pour des villes, il y en a plusieurs. Que dans les secrets, dans les ténèbres, des personnes planifient. Vous le savez tous, on le sait tous, que la fin de l'année est une période sujette à des sacrifices, et les débuts d'année à des sacrifices, tout ça, ce sont, les, ce sont des programmations. Certaines personnes dans les ténèbres programment la maladie, programment de couler du sang, programment des accidents, programment l'échec. Vous savez, la Bible dit que Satan est un voleur. Satan est un voleur, et je l'explique souvent, le diable est un esprit, il ne vole pas l'argent physique, il ne peut pas voler ta voiture, si la Bible dit qu'il est un voleur, c'est qu'il vole quelque chose qui n'est pas matériel, il vole des choses qui ne sont pas matérielles. Alors dans cette période de fin d'année, c'est une période propice où des personnes vont, pour pouvoir réussir l'année qui va suivre, vont venir voler l'intelligence, la sagesse, l'étoile de certaines personnes, ils vont essayer de. Capturer cela, de voler cela Satan ne peut pas donner une promotion par exemple Toute promotion vient de Dieu Par contre il peut voler la promotion de quelqu'un Je ne sais pas si vous comprenez Alléluia Satan ne va pas voler des billets de banque Mais il peut te voler la capacité à créer des entreprises À bâtir, à aller de l'avant donc cette période, pendant que les gens font en train de, les œuvres occultes sont en train de faire des programmations, sont en train de planifier leurs œuvres. Dieu nous appelle, nous, à venir déprogrammer cela et à proclamer, prophétiser. C'est ça l'objet de, de nos sept jours de jeûne. Alléluia. Nous sommes venus pour préparer l'année 2023, pour prier, pour déclarer, pour annoncer les plans et les projets de Dieu qui sont des projets favorables, qui sont des projets de paix et non de malheur, qui sont des projets de paix pour la nation, paix pour les nations, paix pour les individus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7. On va voir aujourd'hui, on va commencer à, à prier. Par rapport à un type de programmation Et on va déprogrammer cela Donc pendant les 7 jours de jeûne Je toucherai différentes façons pour l'ennemi de faire des programmations Et tous ceux qui sont dans la salle Qui suivent ce programme de prière Tout ce qui a été forgé dans les secrets Contre vous sera annulé Non seulement pour vous, mais vous devez le faire pour votre famille Vous devez le faire pour vos proches Vous devez le faire pour votre pays Vous devez le faire pour votre ville vous devez le faire, vous devez le faire pour vos carrefours. Il y a des carrefours où les gens vont faire des programmations d'accidents. Vous devez aller déprogrammer cela dans le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire, je ne suis pas concerné. Ça peut être un de tes cousins, un de tes parents qui va passer par ce carrefour où les gens sont partis programmer là-bas un accident de circulation afin de recueillir du sang. Il faut aller là-dessus, il faut déprogrammer cela dans le nom de Jésus-Christ et que les plans qu'ils trament dans les secrets soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Esaïe, chapitre 7, on peut même commencer au verset 1, il est dit, « Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham et de fils d'Ozias, roi de Juda, que Retzin, roi de Syrie, monta avec Pécat, fils de Remalia, fils d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, pour la mais il ne put l'assiéger. » On vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Ephraïm et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme des arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'éternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Achaz, roi de Shea, sa chose, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Retzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite le mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent Montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour, proclamons pour roi le fils de Tabel. Alléluia. Alors on voit des personnes qui avaient, une première, le verset 1, dit ils avaient au début essayé de, de, de prendre la ville, mais ça n'avait pas marché. Après quoi, ils se sont levés encore, ils sont venus assiéger la ville. Ils sont venus siéger la ville et ils ont commencé à faire des déclarations qu'on va prendre cette ville, on va la prendre, vous allez tomber. Et la population qui habitait a commencé à avoir peur, elle a commencé à trembler. Le roi même a commencé à avoir peur et Dieu va parler au prophète. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a parlé pour toi. Amen. Et Dieu va parler au prophète. Et le prophète, Dieu va dire au prophète, va dire, va dire au roi, va lui dire de, avec le peuple d'être tranquille, d'être serein, d'être serein. Parce que ces personnes avaient planifié de voler le pouvoir royal. Ils avaient planifié d'installer quelqu'un. Ils avaient planifié des choses. Ils avaient planifié l'esclavage pour le peuple. Ils avaient planifié plein de choses négatives. Ils avaient programmé cela. C'était leur programme d'action. Et Dieu dit ceci par la bouche de son prophète au verset 7 maintenant. nous allons voir au verset 7, il a dit quoi Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Vous avez planifié la mort, mais ainsi dit Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez planifié l'abaissement de quelqu'un, nous déclarons dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez programmé la maladie dans le corps de quelqu'un, mais nous nous tenons dans le sang de Jésus nous déclarons cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez planifié des accidents, mais nous nous tenons dans le sang de Jésus nous déclarons cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quelqu'un va se lever. Et l'esprit du Seigneur est sur toi maintenant L'esprit de la prophétie est sur toi maintenant Et pendant que tu vas prier L'esprit du Seigneur va mettre dans ton cœur Un ensemble d'idées Il y a des choses qui vont te venir Tu vas penser que ce sont des idées Mais ce ne sont pas des idées C'est tout simplement ce qui est tramé dans le secret Dans le but de détruire ta famille De détruire ta vie Donc pendant que tu vas prier Certains d'entre vous auront des flashs Vous allez avoir des flashs Tu regardes comme ça Tu vois ta maman Tu vois ton frère Tu vois ta soeur Et puis dans le coup Tu peux sentir par l'esprit voilà ce que l'ennemi veut faire, il veut la rendre malade De sorte que toute l'année prochaine, 2023 Tu passes ton temps à l'hôpital avec ton fils Tu passes ton temps à l'hôpital avec ton enfant Avec ta maman, en train de payer constamment des soins Tu dois t'arrêter par l'esprit et puis dire Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu un prophète de Dieu se lève. Sentez par l'esprit. Laissez-vous conduire par l'esprit et annulez et déclarer que ce qu'ils ont prévu n'aura pas lieu. Laisse-toi conduire, prophète. Laisse-toi conduire. Jésus a dit Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils vont prophétiser. L'esprit de la prophétie est sur toi. Sors par l'esprit de Dieu la planification. Ils ont planifié que tu perdes ton travail. Ils ont planifié que ton foyer soit en difficulté. Ils ont planifié que la, la, tu ne sois pas marié en 2023. Ils ont planifié certaines choses. Mais tiens-toi, tiens-toi dans le Dieu qui est le beau au dessus de tout et déclare Esaïe chapitre 7 verset 7. Je prophétise ce que vous avez dit là, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu ici. Ça n'aura pas lieu dans cette famille, ça n'aura pas lieu dans cette maison, ça n'aura pas lieu dans mes affaires, ça n'aura pas lieu dans ma maison, ça n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Ah, Satan, je te le déclare, sorcier, je vous dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Vous êtes assis dans les ténèbres planifiant des choses mais nous nous tenons dans le nom de Jésus et nous déclarons cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu vous vous tenez dans les ténèbres et vous planifiez spirituel. Vous planifiez l'abattement spirituel, vous planifiez la fermeture des églises, vous planifiez les choses. Et nous nous tenons dans le sang de Christ, dans le sang de la victoire et nous déclarons Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. pas lieu. Conda Raba Ourya nabrada soro marala kata nima breosek Shekata yana lababraida soro la klo Re da brada selema kondala lababra da slah Rababrada sarabara laka Vous avez planifié la maladie, la lourdeur, la fatigue Mais nous nous tenons dans le sang de Jésus Nous nous tenons sur la victoire acquise à la croix Et nous déclarons cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu Rababrada soro la klo Riyana brada sarabara laklo Shoro bara la, la, la. la, la. la, la. la, la. la, la, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas lever les mains et tu vas déclarer les choses avec moi dans le nom de Jésus. Nous nous tenons sur la victoire du Christ à la croix. Nous nous tenons sur le sang de Jésus. Nous nous tenons sur ce que Christ a tout, a tout est accompli. Nous nous tenons sur la victoire de Jésus. Nous nous tenons sur la victoire. Nous nous tenons sur la victoire. œuvre des ténèbres, qui avait planifié la mort spirituelle, la lourdeur spirituelle la fatigue spirituelle l'extinction spirituelle la retrogradation de plusieurs l'abandon de la foi pour certains vous qui avez planifié ces choses je vous regarde et nous vous regardons droit dans les yeux je déclare au nom de Jésus dis avec moi cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu Cela n'aura pas lieu. au nom de Jésus Programmation de mort spirituelle cette femme restera debout dans la foi cet homme restera debout dans sa foi ces hommes resteront enfermés dans le Christ C C C C cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu au nom de Jésus cette femme ne quittera pas la main de Dieu cet enfant ne quittera pas la maison de son Dieu il s'attachera à son, à son Seigneur je le déclare dans le nom de Jésus cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu, pas lieu. Dans, le Jésus, dans le nom de Jésus Je te programme, je te programme. Vos semences Votre envoûtement Je l'annule au nom de Jésus Et je dis Ça n'arrivera pas Ça n'aura pas lieu Ça n'arrivera pas Ça n'aura pas, pas. Pas, pas lieu Au nom de Jésus Je lève ma main droite dans le nom de Jésus tout ce qui a été tramé dans le secret comme la mort précoce de plusieurs par des accidents, par la maladie. Toute programmation de mort, toute programmation d'accident, toute programmation de handicap, toute programmation satanique. Je me tiens dans le sang de l'agneau la, de, de la victoire de Jésus et je déclare avec tout le monde, avec moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Toi qui as planifié la mort, toi qui as planifié l'accident, nous nous tenons dans le sang de Jésus, nous te regardons droit et je te dis, écoute-moi Satan, écoute-moi démon, écoutez sorcier, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu te conduire sur tes frères ta famille tes parents dieu va te donner des visages dieu va te montrer des personnes tu peux te voir tu peux voir ton frère tu peux voir ta soeur et déclare l'esprit de la prophétie sur toi et dit. cela n'arrivera pas il ne mourra pas il va mourir il va vivre cela n'aura pas lieu Rukata ya maramara bara Rukata ya maramara bara bara bara lasik. <laughs> la kata rura Rukata la mara ida suru la Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me dresse comme toute programmation de maladie, de maladie. Il y a certains qui, durant toute l'année 2022, ont transporté malaise, malaise, malaise. Et ça perdue à des, des programmations. Des programmations. Semer la maladie dans le corps de quelqu'un. Te, te paralyser. Je me tiens dans le sang de Jésus et nous nous tenons sur la parole de Christ. Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes en bonne santé. Donc cette programmation de maladie ne va pas venir du ciel. C'est pourquoi nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. pas. La maladie, maladie n'arrivera pas. pas. Au nom de Jésus, nom de Jésus cela, cela n'aura pas, pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Pas lieu. Je, ne pas Je ne serai pas malade. Ma maison ne sera pas malade. Vérité, non, sera pas malade. Au nom de Jésus, nom de Jésus cela n'arrivera pas. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et esprit des ténèbres, je vous regarde droit dans les yeux. Vous qui faites des incantations dans les ténèbres, je le déclare dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La maladie ne prévaudra point contre cette maison. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Maintenant, déprogramme tout ce qui est maladie. Diabète, sida, cancer, mal Dieu, mal de ventre. L'Esprit du Seigneur va attirer ton attention sur un mal éventuel. Il va te dire voilà ce que l'ennemi trame dans le secret comme maladie. Les empoisonnements au travail. Les empoisonnements. Nous les déprogrammons dans le nom de Jésus. Nous déprogrammons là où les gens sont assis dans le secret en train de planifier la mort, les empoisonnements, les maladies. Nous déprogrammons cela au nom de Jésus. Les baïeux katarabaya. Chomare kataya baïeux. Rabra ya katarabaya katarabaya katasakata Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela dasoro pas la arriver brabra Au nom de Jésus, au nom de Jésus.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 des plans de maladie Des plans dans le nom de Jésus Nous venons contre vos œuvres Et nous détruisons votre projet Et nous vous le disons clairement Vos projets n'arriveront pas Non, non, non, non, non, non, non, non, non non, Ça n'aura pas lieu Ça va pas arriver même Vos projets n'arriveront même pas à côté de ma maison Nous le déclarons dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui planifie, la confusion professionnelle, sociale, dans ta vie, tout ce qui planifie la pauvreté, l'abaissement, le fait de ne pas travailler, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. pas. Cela n'aura pas. pas lieu. Ça ne va pas avoir lieu. Est-ce que tu sais ça? Démon Satan, ça n'aura pas lieu. Toi qui as programmé la perte d'emploi, le chômage, la perte de travail, la destruction des activités commerciales, la fin des entreprises, je te regarde et je te dis, ce plan-là, ça n'arrivera pas, ton plan ne va pas arriver, ton plan, il n'aura pas lieu, je te dis, il n'aura pas, vos plans ne marchera pas, au nom de Jésus, tu vas déprogrammer tout ce qui est programme de pauvreté, programme de perte de travail, programme de perte d'emploi, programme, tout ce qui est programme, de programme la faille est sauter, au nom de Jésus, Re barakata ya bababa Ra katale ya karabraya Raya brada solo bara la sara bra Ra sara la sur sur sur sur sur sur la Sulam, Sulam, Sulam, Sulam, Sulam, Sulam, brada dans le nom de Jésus, tout ce qui a été planifié comme destruction, déstabilisation des foyers, des familles, du mariage, des programmes de Dieu pour le mariage, tout ce qui est dans le secret, est tramé dans le secret par les ténèbres afin de programmer... Un célibat qui n'a plus lieu d'être Afin de programmer des manques d'enfantement Afin de programmer toutes sortes de programmes sataniques maléfiques Toute programmation diabolique contre les familles Contre les familles, contre les foyers, contre les enfants Toute programmation diabolique Écoute-moi bien Satan Tes projets là, je te le dis au nom de Jésus Cela n'arrivera pas Cela n'aura pas lieu Je déclare encore une fois Cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu Une troisième fois Cela n'arrivera pas Cela n'aura pas lieu Tu vas donc élever la voix Tu vas déprogrammer Toute programmation Contre ta famille, ton futur foyer Ta maison Tes enfants, tes proches, tes parents Tout ce qui est planifié Pour semer de la confusion familiale Déprogramme le au nom de Jésus, les baya kateri mara bara la souka, rabakata ya bre, sakatara ra mabreide, shoro mara la ye mara bradaslo, bre da bradasa bara la clairiana bradasa, ruda bradasa bara la clairiana bradasu, raide shoro la bradasu. Brada brada sara bara la claria da brada sara bara la brada bara la brada sara bara la brada bara brada bara la la terre, suru au nom de Jésus Au nom de Jésus Je réduis à miettes Toute programmation Contre ta maison Contre ta famille Contre ton couple Contre tes parents Dans le nom de Jésus Il n'arrive que ce que Dieu a prévu Et ce que Dieu a prévu est favorable Et ce que Dieu a prévu est favorable Il arrive ce que Dieu a décidé il arrive ce que le Père a planifié Il arrive ce que Dieu nous donne par la grâce du sang de Jésus Il arrive ce que Dieu a prévu Au nom puissant de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Nous allons continuer Si tu es fatigué, tu peux te rasseoir Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Amen Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons commencé déjà à opérer dans l'esprit du, du jeune. Amen. Alors aujourd'hui, c'était une journée d'action de grâce, mais il y avait aussi à l'intérieur un bilan et une repentance. Alors, c'est comment Satan procède pour programmer les choses de Saint-Esprit d'abord nous conduire à proclamer, prophétiser la victoire. Amen. Prophétiser. Prophétiser. Pour ceux qui sont à EDDR, est-ce qu'on a les EDDR ici? Amen. Les EDDR, juste après la prière, on se voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un qui dit, mais c'est ça, c'est ça. C'est la partie, là. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas à EDDR, on va vous dire bye-bye tout à l'heure. Dans EDD, je touche tout le monde, un à un. Prière, délivrance, guérison. Amen. Dien, voisin, il fallait t'inscrire. Je vous donne l'eau à la bouche pour le prochain DD Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, aujourd'hui, comme demain, on va toucher différentes formes de programmation satanique. On va les déprogrammer dans le nom de Jésus. Et après la programmation, pourquoi je ne dis pas le mot reprogrammation? Je ai dit, par exemple, déprogrammer, reprogrammer. Pourquoi pas se faire une reprogrammation? Parce que c'est un programme qui existe déjà. Amen. Ce n'est pas maintenant que Dieu planifie pour toi des bonnes choses. Ce n'est pas à partir de 2023 que tu vas dire, ah, je me souviens, je vais planifier des bonnes choses pour toi. Non, les bonnes choses, les avaient prévues depuis le début. La Bible dit que le royaume de Dieu est, dans l'île de Matthieu, chapitre 13. c'est comme un semeur qui a semé une bonne semence. C'est quoi une semence? C'est une programmation. Amen. Il a semé du blé dans son champ Il a programmé qu'à telle période il, va moisson, il allait moissonner le blé Et la Bible dit que pendant qu'il dormait Un ennemi est venu et a semé de l'ivraie C'est une autre programmation Donc le monsieur a programmé le blé, une moisson C'est ça la Bible dit Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur La destinée que Dieu a pour chacun est une destinée de victoire Maintenant d'où vient que des choses viennent polluer Des choses viennent nous détourner de la voie de Dieu Ce sont d'autres semences sataniques D'autres semences sataniques Et la Bible dit que pendant qu'on dormait Un ennemi est venu Donc le diable Et il a semé de l'ivraie Et l'ivraie a commencé à pousser Et les, et les, et les serviteurs se sont rendus compte Que le champ avait été infiltré Par quelque chose de négatif Ça allait faire quoi Qu'au moment de la récolte les deux plantes se ressemblaient énormément. En voulant consommer, on allait, au lieu de manger le blé, on allait manger le blé associé avec des choses qui n'étaient pas bien. Par exemple, vous savez, Dieu fait toutes choses par sa parole et par la semence. Par exemple, Dieu a semé, Dieu déclare une réussite dans tes entreprises, dans ton travail, que l'ennemi à côté vient semer de la confusion. À la fin, tu vas travailler, tu peux être peut-être épanoui, tu peux être content des résultats de ton travail, mais avec, avec trop de conflits, trop de distractions. En fait, d'autres problèmes qui viennent s'initier à l'intérieur de ce que Dieu a prévu. D'autres fois, même est capable de noyer totalement ce que Dieu avait prévu, de sorte que tu ne trouves même pas. Il y a par exemple, tu as, les plans de Dieu, quand quelqu'un se marie, c'est que la personne soit heureux, c'est que la personne soit heureuse. Mais l'ennemi peut venir semer quelque chose qui va faire que votre couple sera constamment tendu. Donc en même temps tu manges le blé, tu es marié, mais en même temps tu manges une partie, une partie amère dans ton mariage. Ça c'est comme ça que peut fonctionner une programmation satanique. Elle peut soit essayer d'entraver, d'empêcher ce que Dieu a dit de se produire, ou polluer, ou rendre ça vraiment indigeste, ce que Dieu t'a donné. Donc quand nous, pendant que nous sommes en train de déprogrammer, c'est toutes ces choses-là que nous sommes en train de déraciner. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que le diable a planté, c'est ce que nous sommes en train d'enlever, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les semences sont des paroles. La semence de l'ivraie est du mensonge. Et tu ou, ça peut être aussi des incantations mystiques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, les premiers types de semences que tu vas déraciner. Dis avec moi, je déracine. Je déracine. Là, vous parlez de déraciner, je vais te, on va citer Jérémie chapitre 1, verset 7. On va lire ensemble Jérémie, chapitre 1, verset 7. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici,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 touché la bouche du prophète. Il a touché la bouche. Parce que tout va se faire par les paroles. C'est par la parole qu'on arrache et c'est par la parole qu'on plante. On arrache quoi? Ce que l'ennemi a semé. On arrache les maladies qu'il a planifiées. On arrache les accidents qu'il a planifiés. On les arrache dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais Dieu a dit d'abord au prophète l'esprit, je mets mon esprit sur toi. Tu vas te tenir debout. Amen. La première partie, on avait prophétisé ce qui allait se passer. Maintenant, on va rentrer dans cette dimension à partir de ce soir et les autres soirs maintenant Pour aller enlever, arracher Alléluia Pendant ces différentes nuits, pendant cette période de jeûne L'esprit va vous montrer les choses qui doivent être arrachées Et il faut que vous ouvriez la bouche pour le déclarer Pour le confesser Que j'arrache ça J'arrache ça Il va ouvrir, il va vous montrer des situations cycliques alors il y a deux choses Il va monter des, pardon, je reprends. Il va montrer des situations cycliques Il va dire il faut que tu arraches Les problèmes récurrents Il faut que tu les arraches Parce que la programmation de Dieu c'est que tu avances Et tu vas réaffirmer, reconfesser Ce que Dieu a dit Alléluia, Amen Mais au départ, Dieu dit ceci Avant de ouvrir. il va dire N'aie pas peur, il dit ne dis pas Je suis un enfant Vous savez lorsqu'on arrive à ce genre de prière Beaucoup de personnes se sentent disqualifiées parce qu'elle se retrouve être immature sur le plan spirituel. Elle estime qu'il faut le pasteur pour prier pour elle. Que si elle me met d'éclat, ça n'est pas efficace. Il faut que je voie le pasteur pour que je lui explique cela. Non. C'est pourquoi il commence... Donne-moi le texte à l'écran parallèlement. C'est pourquoi il commence en disant, en disant Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis trop faible. Ne dis pas ça. Ne dis pas, non, si le pasteur, ça ne n'a pas prié pour moi, ça ne peut pas marcher. Ne dis pas ça. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est pas un avantage, Mais c'est par sa grâce... Et c'est par sa force toute puissante que les paroles que tu vas déclarer seront puissantes par la vertu de Dieu et qu'elles vont renverser les programmations de Satan et qu'elles vont planifier les choses de Dieu. Amen. Ne dis pas je suis un enfant. Amen. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Ne pas ta confiance en toi, même mais mets ta confiance dans le Seigneur. Je vous ai dit le dimanche que tout est grâce. Dieu t'a regardé et il a décidé de te faire grâce. De pardonner tes erreurs De pardonner tes péchés Ça s'appelle la miséricorde Ce n'est pas quelque chose que tu mérites Ni par ton âge, ni par tes années Mais c'est le choix délibéré de Dieu Selon sa bonne volonté De te donner la victoire C'est lui qui a inspiré ce programme C'est lui qui t'a dit de venir à ce programme Alors s'il si te dit de venir, fais ce que tu dois faire Et crois qu'il est capable Alléluia Un des passages que j'ai oublié de lire Dans Ésaïe dans chapitre 7 verset 7 Quand vous continuez Ésaïe chapitre 7 verset 8, 9, 10 Il dit là-bas à un moment donné, il dit, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas résister. Il faut que vous croyez en lui. Il faut que vous croyez dans la parole. Tu dois croire dans cette parole. Alléluia. Alors, on va prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci parce que tu me reconfortes. Tu me fortifies. Tu, je suis fort en toi. Je suis fort en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu vas prier. Et à un moment donné, je vais te donner l'ordre de mettre la main sur la bouche. Alléluia. Et l'onction du Seigneur va venir sur ta bouche. La puissance va venir sur ta bouche Et à compter de cette soirée pendant les sept jours Tu auras une bouche du prophète Alléluia Tes paroles seront puissantes Quand tu vas dire j'arrache Dans le monde invisible Le bras de Dieu arrive là et là-bas Puis ça arrache la chose Alléluia C'est ce qu'il dit au prophète Il dit je t'établis aujourd'hui pour arracher Dieu t'établit aujourd'hui pour arracher Alors il t'établit comment Parce que tu as confiance en lui Amen. Ne regarde ni ton âge, ni ta maturité spirituelle, ni tes années, ni tes manquements, mais regarde à sa force toute puissante. Nous nous appuyons sur sa victoire. Nous ne nous, nous appuyons pas sur notre piété. Nous nous appuyons sur la victoire de Jésus. Jésus a tout gagné. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Regarde encore. S'appuyer sur Jésus, c'est comme quoi? Chaque fois, je, je, je le chante dans les un, dans un chants. Amen. Est-ce que toi, tu peux t'envoler? Tu peux voler? Voilà. Mais quand tu montes dans un avion, tu ne t'appuies pas sur ta force. Tu t'appuies sur la capacité de l'avion. Et c'est parce que tu es dans cet avion-là que tu sais que tu seras transporté pour arriver à destination. Tu mets ta foi dans l'avion. C'est pareil. C'est pareil avec Jésus. Tu ne mets pas, mets pas ta confiance dans tes capacités, dans tes heures de prière. Mais mets ta confiance en lui. Il dit, j'ai vaincu le diable. Toi, tu rentres en lui. Donc, le diable est vaincu. On ne te demande pas, on te dit que tu dis, je veux voyager, je veux partir au Bénin en avion. Tout ce qu'on te demande. Rentre dans l'avion, et puis assède-toi et puis mange. Sois tranquille. Alléluia. Voilà. Il y a des gens, ils sont ils sont, ils sont dans l'avion de Jésus, et puis ils veulent faire voler l'avion. Donc ils sont dans les, dans les allées de l'avion, et puis ils marchent. L'avion ne va pas tomber. Je n'ai pas... Tu, tu n'as rien à faire. Tu, tu, tu, tu gesticules trop. Jésus a déjà tout accompli. Amen. Jésus a déjà écrasé Satan. Quand le fabricant de l'avion a fini de fabriquer l'avion, il lui a déjà tout donné, les capacités de s'envoler, d'aller au-dessus des montagnes. Tout et, là, et puis il te dit, l'avion est certifié, validé. Les experts sont venus, ils ont validé. On dit que l'avion, là, il vole avant qu'on le mette en circulation. Jésus est déjà, Dieu a déjà tout certifié. Que Jésus a vécu tous les démons. Il a vécu le diable. Il a vécu Satan. Il a vécu. C'est déjà certifié. Tout ce qu'on te demande, prends ton papier. D'identité, ça dit, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Prends l'identité des chrétiens. Amen. C'est ça le visa pour entrer dans l'avion. C'est ça le passeport pour monter dans l'avion. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Amen. Tu prends le passeport. On te, on te présente à l'entrée. On dit, tu peux rentrer. Pourquoi tu veux rentrer Oui. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus. J'ai dit à Jésus, entre dans ma vie. Et tu t'assois dans l'avion. Amen. Et tu le laisses. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es intelligente. Ce n'est pas parce que tu pries 20 heures, Ce n'est pas parce que tu jeûnes. C'est parce qu'il a vaincu que tu as la victoire. Alléluia. C'est sa victoire que tu prends. Prie, élève la voix vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je mets confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Élève la voix parle. Dazarabara, Gloria, Rakatari la Ruda berada surubara la kelarianda berada surubara la ka riba brada surubara la katara salamara saramara na bru rianda berada salama katali mabru se rianda berada la kunta na babaya katali mabri surubara rianda berada la kelarianda berada se alaka terianda la se katiri marala sota la babra Rien Brada da Katalabé. kata la vee Shoga d'alariya doroma Rien d'abra da sere marala la mabiyak E rianda la mabruya kata d'abra da sorobarala da Seigneur merci parce que tu nous as fermé notre foi en toi Tu as fermé notre foi en toi Tu as fermé notre foi en toi Tu nous donnes ta paix Tu nous donnes ta tranquillité Tu nous donnes ta sérénité Merci de nous remplir de la, du calme intérieur Merci de la victoire que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, lève la main droite, tu vas mettre la main. Quand je te donner l'ordre sur la bouche. Pour l'esprit de la prophétie. Père céleste, Dieu vivant. C'est toi qui nous as dit que tu donneras à tous, sur toutes chières, les paroles de prophétie. La prophétie. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit, nous voulons ton onction pour opérer dans le prophétique, dans le naturel. Que, la, le prophétique, que ton prophétique... Viens nous donner des songes, des visions, des orientations Viens éclairer nos yeux quand nous allons méditer ta parole Afin de nous montrer, de nous orienter vers ce qu'on doit arracher Et de nous orienter, de nous conduire vers ce qu'on doit planter Jésus nous avons besoin de toi Nous savons que la victoire est en toi Nous voulons marcher par toi Esprit du Seigneur, Esprit de la prophétie Esprit prophétique Viens sur tes serviteurs, viens sur tes servantes Viens sur nous Merci parce que Saint Esprit L'onction prophétique est là Tu nous rends prophètes tu nous rends prophète par ta grâce. Tu nous rends prophète. Oui, serviteur, servant de Dieu. L'onction de la prophétie est sur toi. Tu vois, la main que tu as levée touche le troisième ciel. Et la gloire du prophétique vient sur toi. Maintenant. Maintenant, tu es loin du prophétique. Maintenant, tu vas amener cette fois la main du haut vers la bouche au nom de Jésus. Cette fois, tu fais ça cette fois Cette fois, la main Dieu ouvre la bouche Cette fois, au nom de Jésus Au nom de Jésus, que ta bouche prophétise Que le feu soit sur ta langue Que la puissance soit sur ta langue Que tes paroles deviennent des paroles tranchantes Que tes paroles deviennent des paroles efficaces Que tes paroles soient prophétiques Que le feu soit sur ta langue Que le feu soit dans ta bouche Que la vie jaillisse de tes lèvres Que la vie divine jaillisse de tes lèvres Et que le prophétique soit ton héritage, ton partage Maintenant dans le nom de Jésus, soit loin du Saint Esprit, soit loin du Saint Esprit, soit loin du Saint Esprit, et au Père dans le surnaturel, au Père dans le surnaturel, au Père dans le surnaturel, au Père dans le surnaturel, au, au, au nom de Jésus. Alléluia, acclame Jésus. Et ce soir on va terminer avec le dernier sujet qui était dans le bilan la repentance. Une des premières semences de l'ennemi à ôter C'est le péché Avant d'attaquer les sorciers La première programmation du diable C'est de te faire pécher Une fois que tu as péché Une fois que tu es dans la désobéissance La Bible dit Hébreu chapitre 12 Il dit, il dit ceci Recherchez la paix Et la sanctification Sans laquelle nul ne verra le Seigneur Amen Amen Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour ouvrir la bouche et confesser. Les premières victoires, c'est confesser la méchanceté, confesser le mal. Pendant que tu vas prier, que l'esprit de la prophétie mette le doigt sur s'il y a un péché, une iniquité qui caractérise que dans ta vie. Et tu vas demander à Dieu pardon, tu vas confesser et tu vas arracher ce mal-là de ta vie. L'esprit de la prophétie est venu sur toi pour que tu arraches. Tu arraches. Si dans ta vie, il y a le mensonge, et que le mensonge a caractérisé ton année, tu vas dire Seigneur, dans l'année 2022, j'ai beaucoup menti pour m'en sortir, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu vois Donc, ce genre de paroles, là, ce n'est pas l'incantation de quelqu'un. C'est toi-même qui utilises tes propres lèvres pour semer et pour programmer l'éloignement de Dieu. Donc, déprogramme ça. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Et c'est un don dont tu ne dois pas te priver. Confesse-lui tes péchés, il te pardonnera. Ne crois pas qu'il te juge. Il te dit simplement, il y a dans mon sang la grâce du pardon. Alors, si quelqu'un d'autre est là, qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est la première importance, te convertir. Alléluia. Amen. Recevoir la vie du Christ. Recevoir le Christ en toi Recevoir Jésus dans ta vie Tu dois recevoir le Christ dans ta vie C'est la première Déprogrammation Enlever les semences de l'ennemi Et semer la vie divine en soi Amen Alors tu vas t'approcher du Jésus. Tu vas t'approcher du Seigneur Et l'esprit de la prétesse sur toi Il va te mettre le doigt sur le péché Sur l'iniquité Sur la non-conversion Qui euh, euh, de programme à un éloignement de Dieu ensemble élevons nos voix et prions le Seigneur humilions-nous devant le Seigneur notre Dieu qui nous révèle si nous ignorons, si nous l'avons oublié, si nous ne le savons pas tout péché, toute iniquité dans nos vies, ensemble élevons la voix parlons à Jésus Seigneur nous venons devant toi Jésus parle de ton cœur, prie, prie le Seigneur Jésus nous venons devant toi, nous nous tenons devant ta face Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui vois les choses cachées, oh Dieu, je te supplie, envoie dans nos cœurs un esprit de conviction, de péché, de justice, Seigneur Dieu, afin que nous voyons les choses que tu désapprouves en nous, afin que nous voyons ce qui est une semence de l'ennemi dans nos vies. Père, afin que de voir ce que nous avons laissé entrer dans nos vies par le péché, Jésus, lave-nous par ton sang, Jésus, purifie-nous par ton sang, Jésus, délivre-nous de la colère, Jésus, délivre-nous du mensonge, délivre ton peuple de l'impudicité, délivre ton peuple de la compromission, délivre ton peuple de l'adultère, pardonne à tes enfants l'adultère, pardonne le mensonge, pardonne le vol, les magouilles et les tricheries, pardonne Saint-Esprit, éloigne-nous de ce mal, éloigne-nous des sémences du diable, Jésus, purifie ton peuple, Père, je te supplie, à cause de ta grâce divine. Convainc nos cœurs de péché du Dieu de justement. Ne peuvent pas ce que le péché soit dans ta maison. Ne peuvent pas ce que le mal soit dans ta maison. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Saint-Esprit, toi qui convainc les cœurs. Délivre-nous de ces liens. Délivre-nous de ces chaînes. Je prie contre les esprits de masturbation, de débauche sexuelle, de dépravation sexuelle. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu nous délivres de l'esprit de la drogue, de la cigarette de tous ces esprits qui détruisent les corps dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus convainc les cœurs de péché de justice et de jugement et montre à tes serviteurs des serviteurs à tes enfants les œuvres qu'ils doivent abandonner les œuvres que nous devons abandonner Jésus délivre-nous des mauvaises œuvres. Jésus délivre-nous du mauvais caractère Jésus délivre-nous de la colère Jésus délivre-nous de l'orgueil Jésus délivre-nous de la fausseté Jésus délivre-nous de l'hypocrisie Et accorde à ton peuple ta justice Le don de la justice Le don de la sainteté Le don de marcher intègre Le don de marcher avec toi Seigneur Dieu Ordre de nos vies ce qui n'est pas de toi Ordre de nos vies la paresse Ordre de nos vies la lourdeur Ordre de nos vies la méchanceté Seigneur Dieu, je te supplie, voici l'Église, voici ton Église, voici ton peuple assemblé partout dans ce monde. Et participe à ce moment de prière. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne mettre en nous le dégoût du mal et le dégoût du péché. Que la crainte de Dieu nous envahisse et qu'elle nous dirige. Père, nous voilà devant toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Christ te lave de tout péché. Que le sang de Christ te purifie de tout péché. Que toute semence de péché en toi soit ôtée dans le nom de Jésus Que toute programmation prévue par le péché dans ta vie soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus Tu es délivré de toute œuvre ténébreuse au nom de Jésus de Nazareth Que le sang de Christ te lave et te purifie au nom de Jésus Quelqu'un acclame le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Donne un bon Amen à Jésus Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu. Donc demain, demain c'est quand vendredi, c'est ça. Demain soir nous nous retrouvons encore pour notre soirée de prière. Amen. Voilà. Donc de de 18h30 jusqu'à 20h30, nous allons nous retrouver. Amen. Pour prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on va progressivement aller vers les déprogrammations et des temps de délivrance, de guérison. Amen. Plusieurs vont être délivrés cette nuit même, tu vas être délivré de beaucoup de choses, tu vas être délivré, parce que ta prière était puissante. Alléluia. Certains vont voir ce que l'ennemi avait programmé, tu vas voir qu'un accident va te rater de justesse. Tu vas te dire, tu vois, l'ennemi avait planifié un accident, et tu viens de t'échapper comme ça. Ta prière t'a sauvé. Et la prière a sauvé aussi toi, et qui, me, qui nous suit en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment, on va lui apporter nos offrandes, nos offrandes. Amen. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent, vous comme vous savez, bon, pour, le, pour EDDR, on se retrouve donc tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Pendant que les paniers des offrandes passent, EDDR, on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve demain matin. On a vraiment des moments intenses de prière. Amen. Voilà, je serai là, passer toute la matinée, avec vous, avec les pasteurs et toute l'équipe de prière. Et on va aller jusqu'à 11h. Amen. De 5 h du matin à 11 h Je suis trop content du moment de demain. Là. Alléluia. Voilà. Amen. Et puis ça sera donc la fin par la grâce de Dieu de notre première édition de EDDR. Amen. Voilà. Et le soir, on va se retrouver ici pour notre temps de jeûne et prière. Amen. Et le week-end, bien sûr, on a nos différents cultes. Alléluia. Soyez bénis, dans le nom de Jésus, laissez la parole aux, aux dirigeants, pour les éléments de la fin. Quelqu'un acclame Jésus pour ce bon moment. Alors vraiment, soyez sensibles au Saint-Esprit, soyez sensibles à vos méditations, méditez dans le dévotionnel, méditez les textes qui sont prévus dans le carnet de jeûne. Il est accessible, il est gratuit, il est accessible pour tous, ok? Il faut aller sur la page internet de l'église, dans le groupe WhatsApp, il sera disponible. Donc il faut aller là-dessus, il faut prier en fonction des versets, en fonction des textes. Il faut prier aussi en fonction des textes à méditer dans le, le dévotionnel. Et Dieu va te parler. Il te parlera par des songes, par des visions. Il te parlera par des visions. Il te parlera par sa parole. Et cela va t'orienter à savoir comment arracher. Donc, on est dans le moment de jeûne. Donc, restez concentré toute la journée. Amen. Même jusqu'au soir. Pendant les sept jours, restez focus. Ne vous laissez pas distraire. Le jeûne efficace, ce n'est pas seulement de ne pas manger. Mais c'est ne pas se livrer à ses penchants. Amen. Et vous pourrez focalisé focaliser dans la prière et en train d'écouter Dieu. Soyez sensible au Saint-Esprit. Dieu va beaucoup vous parler. Plusieurs vont recevoir clairement la vision. Quand on va arriver dans la programmation, semaine prochaine, ils vont voir l'année 2023. Dieu va te parler comme ça, moi après moi. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, les éléments majeurs. Amen. Et tu vas être capable de déclarer ces choses-là avant qu'elles n'arrivent. Alléluia. Pour qu'elles arrivent de manière effective. Donc soyez vraiment sensible à l'Esprit, soyez vraiment dans la prière, parce que c'est l'Esprit du Dieu m'a recommandé ce moment-là, amen, de déprogrammation et de programmation, et un temps intense de prophétie. Soyez bénis au nom de Jésus, donc la parole au dirigeant. A été béni Comment est ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus Amen alors nous allons prier pour les offrandes ton le Père nous te bénissons merci pour l'occasion et la grâce que tu nous donnes de pouvoir porter au roi des rois que tu es à celui à qui tout appartient Oh Dieu, merci d'agréer ces offrandes et de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons donner quelques informations complémentaires. Donc comme le pasteur Mohamed l'a dit tout à l'heure, notre jeûne et prière continue demain. Alors le programme de demain, nous aurons une matinale de prière de 5h à 6h dans les Gèmes. Et demain midi, nous nous retrouverons au Centre Kodesh à partir de 12h30 jusqu'à 14h, pour notre temps de prière, et demain soir, à partir de 18h, au Centre Kodesh. Amen. Alors, en ce qui concerne les cultes du week-end de Noël, nous précisons que nous aurons trois cultes. Donc, le premier culte aura lieu le samedi 24 décembre, d'accord, et les deux autres cultes auront lieu le dimanche 25. Donc, le premier culte du dimanche 25 aura lieu de 7h à 9h et le deuxième culte de 10h à 12h. Nous encourageons en tout cas le plus grand nombre de personnes à venir participer à ces trois cultes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et terminer par la prière. Tendre Père, nous te bénissons et nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta force, ta présence, ton esprit qui nous a conduits tout au long de cette journée. Maintenant que nous finissons ce moment de prière, te demandons, oh Dieu, de nous donner la force nécessaire, Seigneur, de nous maintenir dans cette atmosphère de prière, Seigneur, d'être attentif à ta voix et de nous conduire encore jusqu'à la journée de demain. De venir nous fortifier par ton esprit, Seigneur, afin que, oh Dieu, nous puissions t'offrir un moment que tu as gré comme un parfum de bonne odeur que ton nom soit béni merci de conduire chacun de nos pas pour ceux qui rentrent et de nous donner encore ton esprit pour le temps de prière que nous allons avoir avec EDDR que ton nom soit béni c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous répondons Amen excellente soirée